Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et cette fois on va parler de musique Mais avant ça, petit point sur le podcast Alors pour le site, je n'ai toujours pas réservé le nom de domaine Effectivement, en fait, euh, je voulais euh, héberger le site sur mon propre serveur Ce serait un Raspberry Pi, etc. Mais c'est un peu trop compliqué, hors de mes compétences Donc euh, j'espère euh, obtenir le nom de domaine et le serveur euh, cette semaine d'ici ce week-end et la semaine prochaine normalement il devrait y avoir le site en ligne avec euh, tous les épisodes euh, dessus ça c'était pour le site. Pour l'Instagram euh, j'avais dit que je voulais faire un truc de ouf puis après que je voulais pas euh, rien faire et ensuite euh, là je, je regardais les, le compte de Steel.com qui est un relation presse que je crois que c'est quelqu'un qui travaille dans la relation presse etc et sur Instagram et en gros, qui partagent des posts avec euh, des, des phrases marquées, des lettrages en blanc, sur fond bleu. Donc euh, déjà, j'aime beaucoup le principe, ça fait des années que je suis ce compte, etc. Qui parle de mode euh, et euh, toute l'actualité un peu dans, de, de la fashion industrie. Et donc, euh, je suis ce compte. et euh, jusqu'à présent, ça ne m'avait pas percuté. Mais euh, je peux reprendre le concept d'avoir mes phrases que je mets en... En illustration d'épisodes, reprendre ce principe et mettre les informations euh, brutes, pas de photos, rien, tout, tout est comme ça. Enfin, si, peut-être je pourrais partager des photos, je ne sais, sais pas. Bref, je vais penser à faire euh, donc euh, des posts Insta par rapport à ça, histoire d'avoir un, un médium de communication, parce qu'effectivement, à présent, j'utilise LinkedIn. LinkedIn, je partage les épisodes du lundi, qui sont des interviews, donc des choses un peu plus professionnelles, etc. Mais pour le reste, tout ce qui est critique ciné, analyse d'albums et commentaires d'expo, il euh, y a plein de gens qui ne sont pas au courant que les épisodes sortent. Donc il faudrait que j'ai un canal de communication. Donc voilà, ça c'était pour le point du podcast. Il pleut un peu légèrement dehors, donc j'espère qu'on ne va pas entendre, ou sinon ça va se transformer en épisode... De, de bruit, depuis pendant euh, plusieurs minutes, ce que j'écoute pour dormir, mais on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour... Ouh Je me permets de faire un point aussi. Il y a quelque chose qui me perturbe ces derniers temps, c'est le format podcast, le format de récupérer des informations, de les donner et de ne pas avoir d'évolution dans le temps. Dans le sens où, par exemple, j'ai parlé euh, de don't look-up, avec euh, cette météorite qui vient sur la Terre, etc., et une semaine après, j'apprends que la NASA fait des tests pour dévier des astéroïdes. Euh, au cas où s'il y en a un qui, qui viendrait sur Terre. Et ça, ce genre de choses, j'aurais kiffé le partager dans le podcast. Mais malheureusement, ça y est, l'épisode est sorti je ne peux plus le rajouter. Enfin, je sais pas. Pareil pour Vald, euh, on a fait l'analyse musicale il y a 2-3 semaines qui est la vidéo qui a le mieux marché jusqu'à présent, mais je crois que « Vivre sa vie » de Godard aussi a bien fonctionné, donc à voir. Et en gros, Vald a annoncé cette semaine une réédition de son album, alors que je pensais qu'il allait pas avoir de réédition, étant donné qu'il y avait déjà quatre albums. Il faut réécouter l'épisode pour savoir pourquoi je pensais ça. Et en gros, non, il a annoncé une réédition, VV5. Et, euh, et voilà, c'est des choses comme ça où j'aurais dû attendre peut-être que l'album, la réédition sorte, afin de pouvoir parler vraiment du projet global. Je sais pas, c'est un, un truc qui me perturbe là ces derniers temps, donc euh, j'en fais part. Voilà, là c'était vraiment euh, parler du podcast. Maintenant on revient au sujet, et je parlais de Vald et là on va parler de, de quelqu'un qui a un, de fortes similitudes avec lui, donc on va parler de l'artiste Léo Roy. Léo Roy, euh, que j'ai découvert, parce qu'en gros, euh, des jeunes sur Omegle m'en ont parlé, etc. Ils et m'ont demandé de faire une critique d'album. Donc j'ai écouté les albums, pas tout, mais... Euh, les, un, deux albums, j'ai écouté deux albums et quelques sons euh, qui, qui ont bien fonctionné. Et, euh, et donc Léo Roy, j j j vous allez voir, mais j'écoutais déjà en fait à l'ancienne. J'avais entendu un son, mais euh, je n'avais pas poursuivi l'aventure avec lui. Donc Léo Roy, déjà, il y a une forte inspiration de Léo, roi de la jungle qui est un long métrage japonais sorti en 1997 et donc qui dure 100 minutes, produit par Tezuka Productions et créé par Osamu Tezuka et Yoshia Takushi. Désolé pour les noms, je suis désolé comme d'habitude. Tezuka Productions, c'est un studio d'animation qui est japonais, créé par Osamu Tezuka, donc le créateur de Léo jungle euh, Lui est né donc le 3 novembre 1928 à Tayonaka et est décédé le 9 février 1989 donc à 60 ans à Tokyo. Et en gros, il a créé euh, le studio d'animation en 1968 et le studio est connu pour avoir produit des œuvres notables telles que euh, Merveilleuse Melmo, les séries Astro Boy de 80 et 2003 et Blackjack Cependant à présent c'est le fils de Tezuka, donc euh, Makoto Tezuka, qui a pour but de continuer à adapter les mangas de son père et publier ses œuvres posthumes telles que La légende de la forêt. Donc ça c'était pour le point d'inspiration, on ne peut pas le nier qu'il y ait une inspiration étant donné que Léo Roi utilise sur ses réseaux euh, l'image euh, du film d'animation avec ce petit roi en tant que photo de profil. Donc il y a une certaine euh, euh, causalité en entre les deux je pense. Cependant, donc, qui est le roi, on a parlé un peu du visuel, de comment il se présente, pourquoi le nom, etc. Mais lui s'autoproclame roi de l'autotune. Il est né le 16 mai, c'est à vérifier, euh, 97, donc il a 25 ans, il est de Montpellier. Il est actif sur internet depuis l'an de grâce qu'il dit 2013. 2013, et euh, entre temps il a fait pas mal de trucs, en 2019 notamment. Euh, c'est à ce moment-là donc que je l'ai euh, découvert, parce qu'en gros, il était sur le, sur le son, tous les gens, en featuring avec euh, Spider Z, et euh, ce qui avait donné lieu au documentaire Autotune euh, du règlement, règlement médias euh, spécialisé dans le rap, euh, qui a sa chaîne YouTube, etc. Et donc, euh, 2019, c'est à ce moment-là que j'entends parler de Léo Roy, mais je ne calcule pas du tout... Euh, mais ça a été une année chargée parce que euh, la même année, il réagit beaucoup avec ses, euh, avec ses fans, ses abonnés, notamment sur les réseaux sociaux. Il crée une sorte de, un, une sorte de challenge avec un perroquet, donc titricot qui a été envoyé à des abonnés. Et le but était que chaque abonné l'envoie à un autre abonné, etc. Donc euh, ce qui permettait d'avoir un ensemble, une sorte de grande famille, une sorte de, de grande cohésion de groupe. Et cette cohésion de groupe... Elle est présente derrière l'écoute des albums, notamment donc, les trois derniers albums sortis, Autotune Musique en 2016, Météo Canicule en 2017 et Château Éclat et Soleil en 2019. Tous ces projets sont sortis sous euh, le label Autotune Musique Production. Donc, euh, Autotune Musique Production qui est un label indépendant créé par euh, Léo Roy et on y retrouve l'Autotune Gang. Gang qui est un peu le... Euh, le, le gang, la famille de, de l'autotune musique-production. Mais à côté, il y a aussi une association Autotune Production, donc, euh, qui a pour but de permettre de développer la scène musicale dans la région de Montpellier, en aidant de jeunes artistes prometteurs à produire et diffuser de la musique. Et ils organisent également de nombreux événements artistiques. Donc ça, c'est une association créée par euh, Leroy Roi également, qui permet ce genre de... Euh, de dispositifs afin de mettre en valeur les gens qui viennent de Montpellier. Et on verra tout au long de ce podcast qu'effectivement pas mal de gens de Montpellier travaillent sur les projets, sur l'image, etc. Donc là, on a, on a parlé de l'autotune gang, l'autotune musique production. Et il s'est autoproclamé roi de l'autotune. Mais alors, l'autotune, qu'est-ce que c'est eh c'est un logiciel correcteur de hauteur sonore, donc c'est-à-dire des sons et des notes, élaboré par la société Antares Audio Technologies en 1997, mais créé auparavant à la fin 1996 par Andy Hilderbrand, un ingénieur américain travaillant dans l'industrie pétrolière. Donc euh, je, vais, je vais utiliser l'autotune pour cette vidéo. Euh, là actuellement je suis sur Audacity, donc je vais parler avec l'autotune, vous allez pouvoir entendre ce que ça fait. Et c'était super drôle, voilà. C'est un logiciel que pas mal d'artistes utilisent. On a l'autotune, vocodeur, etc. Que, euh, que les artistes ont pu récupérer. Ça a été notamment bien popularisé par euh, Cher avec euh, Believe, il me semble. Et euh, T-Pain, qui a été euh, le grand, euh, grand euh, comment dire, étendard, porte-étendard de, de l'autotune. Donc derrière, pour revenir sur euh, Léo Roy, donc... Euh, comme on peut le lire, son œuvre pose la porte d'un nouveau monde, un monde dans lequel se côtoient euh, branlette du dimanche et homme politique fumeur de cannabis, et il a réussi à se placer top 3 du top 50 Viral France sur Spotify, Spotify pardon, avec son titre Xanax. Alors, effectivement, il... c'est pour ça que je faisais le, le rapport avec Vald, c'est que c'est un personnage, c'est un peu comme Lorenzo aussi, c'est un personnage... On a toute cette autotune gang, on a tout ce, ce délire de ne rien faire de ses week-ends, de ses soirées, de ses matinées, faire que euh, fumer, etc. Et de ramener ce côté euh, homme politique français où il a fait euh, des sons avec euh, euh, Nicolas Hulot, je crois, c'est Nicolas Hulot. Il a fait un son avec, où il fait que répéter ça, etc. Euh, par rapport au fait qu'il fume de l'herbe, tout ça. Et donc on se retrouve avec un personnage euh, excentrique alors, qui pousse les portes d'un nouveau monde. C'est pas forcément un nouveau monde, c'était plutôt le côté underground parce que c'est pas forcément écouté par tout le monde. C'est un truc un peu, pas dans le délire troll, mais euh, dans le délire euh, euh, où c'est de la rigolade, voilà, on se prend pas au sérieux on n'est pas solennel, et donc c'est le côté que je retrouvais aussi avec Val il y a quelques années, notamment bah, comment il a été euh, découvert avec son titre « Bonjour », etc., où c'est vraiment absurde. Là, on se retrouve avec, pareil, quelqu'un qui dit le nom d'un politique français pendant 4 minutes sur un refrain entraînant, tout ça pour dire « il fume de l'herbe », etc. Donc on a ce côté aussi euh, très décalé, très pop, euh, etc., mais tout ça a changé, et c'est pour ça que euh, ça m'a intéressé de faire cette écoute et de faire cette analyse, parce que le 11 février 2022, donc, Léo Roy sort Autotune, Autotune Tristesse, pardon, et il cite, je vais le citer directement, en fait, il dit « C'est un projet vraiment différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre de moi. Il a été fait avec un chagrin immense qui est le résultat des six derniers mois que j'ai passé dans le silence. » Il marque un tournant dans ma musique où désormais je m'autorise à être plus libre quant à ce que je veux faire musicalement. Je n'ai pas changé, c'est juste une autre facette de moi à laquelle vous avez accès. Et donc, très intéressant parce que j'avais ce personnage décalé, etc. Et là, je me retrouve, bim, dans ma face, de l'autotune, du piano, des, des clips gris, pas noir et blanc, gris. Et euh, là, je me dis, ok, alors qu'est-ce que c'est bien Autotune tristesse, c'est sept sons, dont un épilogue, donc euh, qui a que de l'instrumental, on considère alors six sons. Et euh, dans les six sons, il y a deux clips, Je me sens si seul, qui a introduit l'album et qui a dit que de base devait sortir en janvier, il me semble, et qui est sorti en février. Euh, donc euh, c'est le clip en, no en noir et blanc gris. Et qui annonce l'album, euh, c'est un nouveau, nouveau style de musique, etc. Par rapport à, à ce qu'écoutait la fanbase de Léo Roy et ce que Léo Roy pouvait proposer à l'époque. Et il a sorti également Je t'aime encore, le 14 février, pour la Saint-Valentin, etc. Ces deux clips ont été euh, réalisés par euh, Charles Comboy, qui est réalisateur. Il a notamment fait quelques courts-métrages, euh, tels qu'Anti-Porno, un court-métrage... Euh, Anti-Porno-Zéro, pardon. Un court-métrage de 9 minutes, sorti en, sorti en mai 2017. Et un autre, Gloire à Dieu, alors un peu plus discret, parce que je n'arrive pas à trouver trace de traces de ce film. Il a été mis en privé, etc. Euh, normal, il date un peu 2017, 2018, etc. Donc euh, peut-être que Charles Camboy veut passer à autre chose. Donc entre-temps, il a fait beaucoup de clips de Léo Roy. C'est lui qui a fait, euh, il en a fait, fait peut-être 8, une dizaine à peu près et aussi de Manokatsi, euh, il y a beaucoup plus longtemps, donc euh, ça permet de voir qu'en fait il s'est bien exercé dans euh, la réalisation, dans le clip, etc., et ce qui nous permet de, de proposer ces choses qui sont beaucoup plus euh, matures ce que ce qu'on avait avant, à travers donc euh, des plages pour Je me sens si seul, et je t'aime encore, un paysage euh, tourné dans les Pyrénées, il me semble, il a, il a dit que c'était euh, tourné dans les Pyrénées, à la, à la montagne, la neige, etc., et on retrouve dans le clip donc, Elise Boyer Alors Elle qui est elle, ben, c'est une actrice Elle a joué en 2020 Dans le film Nymph De Lou Anarex Et euh, également en 2021 Dans Elle, Violador et Restou Également de Lou Anarex Alors Lou Anna Rex, elle qui était eh bien la présidente de l'association Les Arts Fantastiques, c'est une association culturelle et artistique sur Montpellier, c'est pour ça que je disais qu'on a beaucoup de choses qui se passent autour de Montpellier, là c'est vrai, c'est très underground, c'est très local. Et donc en 2019, elle s'associe et fonde Idyllic Studio avec la productrice Alexia Goutané. Donc ça c'était par rapport au film de dont lequel participe Elise Boyer. Pour euh, revenir vraiment sur euh, euh, Léo Roy donc euh, là, j'ai donné un peu mon avis. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus mature, moins de trac, donc des choses qui sont beaucoup plus pensées, beaucoup de répétitions, etc. dans, dans les sons. Et en termes de, de phrases et, et de thèmes, parce qu'on parle de la tristesse, autant une tristesse, là où on avait des choses qui étaient beaucoup plus joyeuses, qui étaient, comme je le disais avant, décrites comme la branlette du dimanche. Et donc... On se retrouve maintenant avec un caractère beaucoup plus mature, beaucoup plus euh, sérieux, solennel. Et c'est à ce moment-là que je trouvais ça intéressant, parce que c'est la manière dont Léo Roy se positionne, lui, derrière par, par, rapport à, par rapport à tout ça, à son changement un peu de, de branding, parce que voilà les ouais. gens l'écoutaient pour, pour son délire, etc. Et là, le fait de changer, il lui-même annonce « j'espère que vous allez kiffer, ce n'est pas un nouveau moi, c'est juste une autre facette, etc. » Donc il essaye même d'argumenter et dire « oui, euh, regardez, c'est normal que je fasse ça, c'est toujours le même, etc. » Et je trouve ça dommage qu'un artiste qui, qui fait ce qui lui plaît doive se justifier auprès des auditeurs, des fans, etc. pour essayer de nouvelles choses. C'est euh, le genre de choses qui euh, montre qu'il y a une attente des deux. En gros, c'est 50-50. C'est l'artiste qui fait, mais c'est les auditeurs qui écoutent. Et euh, là où euh, il se, se bloque, en fait, une partie des auditeurs en changeant de, de ton, en changeant de musique, de, de style, etc., eh bien, il en gagne, il n'en gagne pas par, en, par le nombre, parce que c'est sûr que quelque, euh, Autotune Tristesse a, a moins le potentiel euh, d'être joué euh, de manière euh, mainstream par rapport à ses autres albums, mais il a ce côté affectif, relationnel, où on s'identifie... On s'identifie à la musique, aux personnages, aux clips, euh, à, aux histoires, etc. Et c'est des phases que chacun euh, de nous, en tant qu'humain, traversons, la joie, la tristesse, etc. Parce que sans la joie, nous n'avons pas de tristesse, et sans la tristesse, nous n'avons pas de joie. Les deux vont de pair. Et il est normal qu'un artiste arrive à un moment, où, comme il le dit, ces dix, six derniers mois, mois euh, qu'il qu a passé dans le silence, il ne sentait pas bien, donc ça a forcément influé sur sa musique, et il lui a donné envie de travailler sur euh, ce style, etc. Euh, c'est un côté très libérateur, c'est un côté aussi... Euh, voilà, on rentre dans son état de pensée. Pendant six mois, il, il était dans le mal, etc. Il a écouté des choses qu'il n'avait pas forcément à l'habitude, il a vu des choses qu'il n'avait pas forcément l'habitude, et il a envie de ressortir tout ça. Et donc ça, c'est assez intéressant, c'est libérateur. Euh, moi, ça me fait penser aussi, à, en, en même temps que j'en parle, à xxx », qui avait ce délire pareil d'open mind, etc., où il disait euh, « je suis moi-même », on a ce côté très rage, euh, rage, etc., et là, on a ce côté triste, parce qu'on assume d'être triste, et c'est normal d'être triste. Et donc, c'est normal que Haute-Tune Tristesse soit triste, et que Léo Roy soit triste, et euh, il faut l'accepter, en tant qu'auditeur, c'est aussi ça. Euh, quand on apprécie quelqu'un, euh, en termes musical, euh, on n'est pas obligé de tout apprécier, c'est sûr ce qu'on a pu à aimer l'artiste par rapport à des lyrics, par rapport à des instruments des prods, de la DA, n'importe mais l'idée c'est que à partir du moment où il s'ouvre à nous alors là on a cette relation qui se crée avec lui qui devient de plus en plus forte on a une connexion qui nous relie complètement à des thèmes dans lesquels on peut s'investir c'est le côté très je, je, je perds le mot de, que je voulais il va peut-être me revenir, mais euh, la catharsis, c'est ça. On a cet effet de catharsis. Euh, ca -ca -ca -ca -ca -ca catharsis. Excusez-moi, je suis en train de m'emballer. Et, euh, et donc voilà, on se retrouve avec euh, des choses là, euh, actuellement, ça va pas super dans ma vie, etc. Et je peux écouter euh, ce genre de musique qui euh, me conforte dans l'idée que je ne suis pas seul. Et dans cette idée de euh, seul avec du monde autour, ça me fait penser aussi un peu à Aurel San, qui vient de sortir sa réédition, on en parlera dans, dans un autre épisode. Mais on a ce côté aussi de, de voilà, en tant qu'artiste, il est aussi normal de parler de sa tristesse, et surtout musicale, parce que ça c'est un gros problème, je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais euh, je vois que hum, pas mal de gens en parlent, que la musique a une influence pas sur l'humeur directe, mais l'humeur influence aussi la musique, dans le sens où quand on est triste, on va plutôt écouter des, trucs, des choses tristes, etc. Et on, on, ça ressemble un peu à un cercle vicieux, dans le sens où on n'est pas au top, et en plus on va écouter euh, une Tristesse, où le gars dit « Je t'aime encore », où « Je me sens si seul », et là on va se retrouver dedans et on va continuer de se dire « Voilà, je me sens seul, je suis comme ça, etc. » et Donc c'est un peu le serpent qui se, qui se mord la queue, parce qu'on est dans un état et on écoute de la musique qui nous fait ressentir également cet état parce que l'artiste est dans cet état aussi. Donc ça, je trouve assez drôle et assez dommage. À part ça, j'espère que le Roi va... C'est ça aussi. C'est écouter l'artiste et lui espérer le mieux. Espérer qu'il s'en sorte mieux, qu'il gère mieux peut-être ses relations, qu'il gère mieux euh, sa popularité aussi, parce que peut-être c'est pas facile de de vivre en ayant un certain rôle Est-ce que c'est est lui le vrai Léo Roi On pourrait se poser la question. Est-ce qu'il y a une différence entre l'artiste, etc. Parce que voilà, par exemple, ça, j'en ai pas parlé. Est-ce que Léo c'est vraiment son nom Je ne sais même pas. Je vous avoue que là, on parle d'un truc qui est assez underground. Je, pour trouver des infos, là, j'ai dû vraiment euh, faire des heures et des heures de recherche. Et encore, j'ai vraiment pas tout. J'ai pas écouté toute sa discographie, j'ai pas regardé tous les cons, j'ai pas lu tous les commentaires. Mais à ce heure-ci, à la fin, je vais finir cet épisode, je vais me poser dans mon lit, je vais regarder mon téléphone, et là, je vais trouver des informations en plus, mais l'épisode sera sorti, Je serai en mode, ah oh, mince, j'aurais pu dire ça en plus. Mais là, c'était vraiment un casse-tête, et pourtant, on trouve des choses, mais pas tout. Donc, euh, bonne question, alors on va l'appeler quand même Léo, parce que je pense que c'est peut-être son prénom, vu qu'il l'a utilisé, j'espère, mais, euh, mais voilà, c'est des choses qui sont assez underground, pas mainstream, c'est... Euh, c'est de, de, de, de la fine base qui, qui écoute ça, etc. Un public de niche, voilà, je cherchais euh, cette expression. Mais ce n'est pas des choses qui sont grand public. Donc voilà, euh, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire euh, sur euh, cette euh, analyse d'album. On verra s'il y a une réédition ou pas. Et euh, en attendant, peut-être un jour contacter Léo Roy pour euh, faire une interview avec lui, on verra. On verra ce que ça donne. Ou au moins des gens qui réalisent euh, des clips ou qui font de la musique, ce serait intéressant d'avoir le, le rapport entre ce que moi je pense visuellement ou en termes d'information et euh, ce, qu ce que l'artiste pense, lui, euh, derrière sa musique. Donc on verra ça. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Euh, J'ai toujours pas d'intro, euh, d'outro, pardon. Donc euh, ça va couper net. Mais en tout cas, merci de l'avoir écouté. On se retrouve prochainement pour une interview. Il y a encore d'autres critiques d'albums, analyses d'albums, critiques de films et commentaires d'exposition. Salut à tous, passez une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Ciao